Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, pour bien finir la semaine, on va voir tous les énormes KVK où des portes ont eu une ouverture il y a quelques heures, il y a moins de 24 heures... Pour au moins deux d'entre eux, dont le mien. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, aucune excuse pour ne pas être sur le Discord. Venez chiller avec nous le week-end. Vous avez toutes les infos, les leaks, les guides, les stratégies. Tout est sur le Discord, les amis. Les amis, avant de bombarder sur mon KVK et voir ce qui s'est passé, depuis l'ouverture des portes qui a eu lieu hier. Hier, en milieu d'après-midi, regardez, on a eu le pop de Désir du Coeur. Et mon point de vue sur Steven, c'est qu'il est éclaté. Vous me demandez souvent est-ce qu'on doit mettre nos clés dans Désir du cœur ou les garder pour les coffres souverains Gardez-les parce que sur cet event, moi, chaque fois que je claque des clés, j'ai que des commandants éclatés. Enfin, j'ai même pas de commandant puisque je l'ai choisi. J'ai que des items éclatés. Alors, en général, je dis ça et là, ça me lâche un truc de ouf. Mais voilà, cette fois, ça me lâchera bien une étoile. Je vais faire deux petites ouvertures, vous allez voir. C'est totalement éclaté, alors voilà, il me donne ça là-dedans, je vous ai dit, il suffit que je vous en parle pour qu'il me donne un truc, mais pour les autres, franchement, tous les tirages que j'ai fait ont toujours été tout nage, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que le drop rate est vraiment extrêmement mauvais et je parle pas du drop rate hein, qui est indiqué par Lilith, hein. je parle du vrai celui ressenti comme on a bien souvent. Les amis donc je vous disais, mon KvK, les portes de niveau 4 ont ouvertes alors je me suis mis en retrait, alors déjà j'ai un peu le seum parce que je vous ai record 1-0 et plusieurs rallyes de forteresse hier et à cause d'une petite manip de Gogol et eh bien j'ai supprimé les rushs donc je ne peux pas vous les montrer mais il y a déjà eu quelques zéros de leur côté, pas du nôtre pour le moment. Et malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. C'était... Pourtant, très, très drôle à voir. Ça met un peu le seum, hein, mais bon, c'est moi qui ai le plus de seum sur le coup. Donc, regardez ce qui s'est passé. Les portes sont ouvertes. On est parti tout de suite au sud. On a réussi à les bloquer sur... à Les bloquer quasiment sur ce côté-là. Alors, je me suis mis au pour record. Hein. Bien évidemment, on a réussi quasiment à les bloquer, même s'ils ne sont pas totalement repoussés sur leurs portes. C'est cette zone-là. Il faut savoir qu'ils nous ont fait un mur de forteresse. Hein. On en a détruit... Pas mal déjà, on a détruit trois ou quatre. Moi, j'ai j'étais là sur quatre forteresses détruites, donc ça se trouve il y en a eu encore plus. Nous, ce qui nous compte, ce qu'on comptait avoir, c'est les bâtiments. Donc, déjà, les ruines, là, c'est nous qui sommes autour. Alors oui, il n'y a pas besoin de les prendre, donc il n'y a pas d'utilité d'être au plus proche. Mais on pourra au moins se téléporter et venir combattre plus rapidement que pour le moment. Je dis bien parce qu'ils avancent pas mal. Regardez, là où ils ont été bons, c'est sur ce côté-là. Ils ont réussi à nous bloquer et à monter. Ce qui fait que les deux portes de niveau 5 de Passuruan, c'est eux qui les possèdent pour le moment. Donc, donc il va falloir qu'on arrive à les couper pour au moins réussir à en prendre une et aller se fight en pas sur Wuhan. Mais ça va être chaud. Si on regarde actuellement, il y a deux fronts. Ce front de forteresse là, hein, il va être relou enlevé. Il y a deux fronts. Alors les W sont moins engagés que le 748 à présent. Mais regardez sur ces deux fronts, c'est nous qui menons sur la nuit. Mais ils ont bien tenu. Ils ont ils sont, ils sont tenu sur ce flag là. Il est en feu. Il devrait céder dans pas longtemps. De l'autre côté, nous, notre flag hein, est toujours bel et bien là et entier. Après, il va falloir qu'on s'attaque ici et qu'on aille éclater leur forteresse. Mais c'est pas gagné du tout. Il y a un deuxième front derrière. Il essaye de couper notre ligne plus bas, hein, mais on lâche rien. Vous le voyez, hein, notre flag ne brûle pas. Il est toujours full. Le leur également, Il lâche rien sur ce côté-là. C'est leur but hein, de nous couper. C'est là qu'il y a le plus gros de la baston en ce moment. Mais il faut savoir, au moment où je recorde, hein, je suis sur un serveur coréen, mon serveur il est coréen très majoritairement, 90% des joueurs sont coréens. Et là en Corée, si je dis pas de bêtises, il doit être 3 ou 4 heures du mat, plutôt 3 heures du mat. Donc bon, on est sur notre période la plus mince, on n'a pas énormément d'étrangers, hein. je dirais qu'on est à peine même pas, hein, une trentaine d'étrangers sur ce serveur. De l'autre côté, parce que c'est pas le seul côté où ça fight, hein, il y a le côté du 412, hein, évidemment, où ça fight ici. Eux aussi, ils ont mangé des zéros et... J'ai été très impressionné hein, par les 500F, par exemple. Ils ont fait un travail de dingue. Et regardez, eux, ils sont sortis. Les 500, c'est nos alliés. Et ils ont réussi à bloquer le 412. Le 412 qui a tout de même une forteresse qu'ils ont réussi à poser près de la porte. Hein. Mais cette forteresse-là, est-ce qu'elle va tenir Combien de temps va-t-elle tenir Je ne sais pas. Mais pour le moment, hein, ils, ont, ils ont réussi à bloquer cette porte. De niveau 5, alors ils n'ont pas la deuxième. Si je dis pas de bêtises, non, ils n'ont pas la deuxième. Les 500 l'ont bien prise et il y a plusieurs grosses lignes de front avec le 412A. Entre les 500F et les 412A, le 500F, franchement, il joue vraiment très très bien. Euh, je ne connaissais pas cette alliance. Alors vous allez me dire, mais bien sûr, on connaît bien le 500F et tout. Bah, moi, je la connaissais pas. Et franchement, ils sont pas mal du tout. Ils ont pas mal de joueurs euh, intéressants et très stratégiques. Ils sont à presque 15 milliards. Ils ont dû perdre ou sinon ils ont mis des coups de CB. Mais franchement, 500F, ils rigolent pas. Et j'ai vu des rushs et ils ont même swarmé des joueurs qu'ils avaient emprisonnés pour les zéros. J'avais record aussi ça, hein, mais tant pis. Eh bien, ils sont en tout cas bien là. Et ils sont en train d'éclater totalement les 412A, le 500F. Ils plaisantent pas du tout. Hein. Franchement, ça doit brûler là du côté des DT également. Il doit être en heure creuse hein, parce qu'il n'y a que peu de combats. Ah, ça brûlait, mais ça brûlait. C'est maintenant en réparation. Donc, elle va être refoule de nouveau. On va voir s'ils arrivent à tenir. L'objectif est bien évidemment de les empêcher d'aller en bêta faux, les 412. Sachant qu'ils ne sont même pas sortis de l'autre côté hein, face au 89CG. Le 89CG à euh, deux terrains, ils sont détente. Alors là, ils sont avec euh, leur allié contre nous. Hein, mais de ce côté-là, ils ne sont pas avec leur allié. Ça va être chaud en bêta faux. C'est pour ça que les 500F ont besoin impérativement de contrôler les deux portes de niveau 5 de leur côté s'ils veulent pouvoir tenir en bêta faux et bloquer le territoire, le verrouiller et pas se faire envahir sur ce terrain en macha. Très stratégique. De l'autre côté, sur mon KVK, il n'y a pas de fight, puisque on n'a que des alliés ensemble, notamment nous, notre allié, le 1484, qui lui est détente. Hein, il est euh, il est partout sur ces deux terrains. Il est entouré d'alliés, donc lui, il n'y a pas de souci Je vous le rappelle, les cons, ils sont simples. Hein. On est euh, sûr Enfin, il est entouré d'alliés. Les autres sont pas sortis sur les violets sur le, le nord donc on est en 4 contre 4 sur mon kvk et j'espère bien qu'on arrivera à aller en brookton normalement sans difficulté puisque on est avec nos alliés mais surtout en passe sur uan c'est pas le seul kvk énormissime. On va aller voir le 1365 également face au 1960 car il y a pas mal d'évolution. mais on va s'attarder aussi à un autre KVK, celui du 1307 le 1307 qui est le deuxième énorme KVK en cours. Normalement il aurait été, ça aurait été vraiment énorme si Lilith nous avait tous mis sur le même KVK. Il y aurait eu huit royaumes impériums ensemble. Donc on a le 1647, le 1307, le 1079, le 1667 64 et le 11 88 en impérium et on a pas mal de fights hein, sur cette zone-là, encore plus que sur mon royaume. Vous allez le voir, tac, hein, on, on va dézoomer. On ira voir le 10 79 après, mais le 13 07 donc en Bangala qui est l'ultra favori avec les 1 AVG au niveau de euh, Zarad. il bah, y a pas de souci hein, puisque leurs adversaires hein, ne sont même pas sortis. Ils les ont, ils ont mis des forteresses, ils les ont bloqués. De l'autre côté en la Havane, eh bien ils sont euh, avec des alliés, donc il y a même pas de question à se poser, ils ont tout le territoire, ils ont toutes les structures partout, donc ça va engranger du point d'honneur très tranquillement au sud, et eh bien au sud, hein, c'est un peu la même histoire, regardez hein, le violet, le lui qui est tout seul, le pauvre, et eh bien il est bloqué euh, sur son terrain, il ne peut pas sortir, le KVK ça va être compliqué hein, pour euh, le, les 26PL, les 3BF, ça va vraiment être très compliqué pour eux de sortir de le zone de départ, les 64 ple aussi, sont sortis en calcha, mais sur leur côté en macha, et eh bien, ils ont été bloqués. Bloqués par, par qui par les One V. Les One V sont bien évidemment hein, des terres comme d'habitude et ils vont sortir des deux côtés. Donc de ce côté-là, hein, ils ont bloqué le 64 hein, qui n'a plus qu'à prier. De l'autre côté, on a évidemment en occurie les One V qui sont, sont avec leurs alliés. Donc ils sont détentes sur la sortie de ce terrain. Et on finit donc avec les 47 FK, les NS, les uniques les WSA. Bref, les WSA ça, un bel, beau parcours en Ligue les WSA qui sont sortis eux, sur leur territoire au nord, en Dimbroco, et regardez, hein, ils ont mis des forteresses autour de leurs adversaires qui ne sont pas sortis en Leverkusen, l'adversaire le, le, en Leverkusen, les CPA notamment, ne sont pas sortis, je ne sais pas pourquoi, ils se sont peut-être réservés au nord contre les 10 79. mais quand on regarde au nord, c'est compliqué pour eux, puisque sur une des portes, ils sont déjà bloqués, par le 1079, 79 hein, ils sont enfermés. Et sur l'autre porte, ils ont fait une sortie timide. Et ils n'ont même pas les portes de niveau 5 verrouillées. Regardez, de ce côté-là, ils essayent une percée. Hein, mais les, les CPLW, regardez. Si on regarde ici, est-ce que ça brûle À mon avis, ça brûle. Sauf si je dis une bêtise. Regardons, regardons. Non, si, ça brûlait. Mais ça, non, ça brûle toujours. Ça brûle sur ce côté-là. C'est normal. Ça va être compliqué pour eux. C'est même déjà mort sur ce côté-là. Pour eux, le 10.79 et le 13.07, en tout cas, sont bien partis pour maîtriser ce KVK et le gérer. On va voir comment ça se passe aussi avec les One V. Mais là, ça paraît quand même très, très bien engagé pour le 13.07 et le 10.79. Chacun de leur côté s'est bien engagé, mais... Les 1V euh, vont vraiment faire la différence. Comme à chaque fois, on regarde hein, sur le dernier euh, territoire où euh, les le 1079 hein, devait sortir. Donc le 1079, il a Villa Villa et il a Sakaka. En Sakaka, il n'est pas sorti. Il s'est concentré au sud. Puisque euh, leurs adversaires hein, en Clarence, hein, les FUK, les FCK, évidemment, ils ont inversé une lettre. Hein, C'est concentré que sur un côté. Ça va être chaud. Hein. 1307, 1V, 1079. Ils ont tous masterisé au moins un terrain, sauf le 1307 hein, qui lui a masterisé les deux. Ça va être très chaud pour les prochaines ouvertures de portes. Ça bougera pas hein, avant l'ouverture des portes de niveau 5. Mais en niveau 5, on va avoir la guerre de ouf à suivre. Ce KVK, évidemment, il est énormissime. Et en parlant d'énormissime, on va aller voir tout de suite le plus énormissime des KvK du moment, même de ce début d'année. Évidemment, le choc 10-93, 19-60, 13-65, 75 15-34 et principalement, évidemment, le 1960, les 60 GT, face au 1365, vous le voyez, on a stabilisé, on est monté à 7 royaumes impériums, là, on est bien redescendu, on en a bien plus que 5, et comment ça se passe du côté du Rise of Fortress? Vous avez vu, les amis, avec le patch, c'est fini, le Rise of Fortress sur le futur nouveau KvK, eh bien, regardons le 1365, hein, les 60, le 365, pardon, avec les BLN, notamment, mais pas que, on a aussi si euh, en face de les 60 GT, puis ils sortent de tous les côtés, hein. ils ont les OG, bref, les JST, tout le monde est là. Regardons comment ça se passe pour eux sur ce front. Donc ils sont sortis, ils sont en chiqui, vous le savez, il n'y a pas de souci. En chiqui, ils ont verrouillé l'accès aux terres du roi, mais... Le Rise of Forteress, regardez ce nombre de forteresses installées encore une fois par le 1960, regardez dans ce petit périmètre, hein, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, c'est une DBLN là. Regardez. La neuvième. 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16. 16 forteresses. Hein, le 77 avec le 60 KS, mais elle est de l'autre côté. Donc 16 forteresses posées par les 60 GT. Il ne lâche pas l'affaire. Ça va être très dur de déloger. Hein. Ce petit groupe-là. Là, 2000 forteresses, est-ce qu'ils ont un intérêt à les déloger alors rigueur, je vous dirais non Enfin, leur but est tout de même de récupérer l'accès hein, aux portes de niveau 5 pour bloquer si besoin le 1093 alors est-ce que cette forteresse des 60 GT brûle encore, elle brûle mais elle est toujours pas détruite, bon là ils sont quand même sur la fin elle va forcément cramer sur la porte de niveau 5, oh regardez hein, la porte de niveau 5 ils l'ont toujours qui là c'est les GST qui a la porte de niveau 5 euh, ici intéressant enfin les GST, oh ça a bien descendu, regardez, on est à 15 milliards, 13 milliards, ça remet du CB, hein. 13, 3, 9, 8, j'allais dire c'est descendu, mais non, non, je l'ai même dit, non, non, c'est remonté, donc les GST possèdent cette porte de niveau 5, où ils ont blindé de forteresse de l'autre côté, la dernière, le dernier bastion des GST va céder, des 60 GT, pardon, va céder. Celui-là aussi, à mon avis, il est euh, mal au point, ils sont tous sous bulle. Oh, il est quand même très haut, hein. ils vont en mettre un petit peu de temps, il y en a encore au moins pour 24 heures avant que ça craque. Et de l'autre côté, qui a cette porte Non, les 60 GT ont toujours cette porte-là. Est-ce que le la forteresse des 60 BH, c'est là que les mecs sont, les 60 BH, ça brûle, elle est bientôt terminée, cette forteresse, bientôt terminée bien down et derrière celle qui est derrière elle est toute neuve toute propre il y a pas de souci et de ce côté là on doit avoir les 60 y qui est pratiquement fini regardez on va l'avoir peut-être ah, c'est c'est quand même long hein. j'allais dire on va l'avoir dépopé en live mais c'est quand même très long cette forteresse là elle va dépoper ils en ont une deuxième derrière en backup donc pour le coup ils s'en foutent un peu et les 60 à elle n'est pas encore en contact, elle est juste en diagonale. Il va falloir qu'ils y aillent juste après sur le côté. Très chaud quand même. Il faudrait qu'ils récupèrent cette deuxième porte de niveau 5. Allez, est-ce que on va l'avoir en live des pop Non, c'est beaucoup trop lent. Bref, on a cette porte aussi qu'ils vont devoir récupérer pour bloquer. On n'a pas encore de délai pour les portes de niveau 6. Mais il faudrait qu'ils les prennent et qu'ils les tiennent pour éviter que lors de l'ouverture des portes de niveau 6, le 10-93. Hein, puisque le 1093 lui est détente, hein. il est sorti, il a pris les portes qu'il devait prendre là où il devait les prendre, notamment sur en passe ruane, hein. lui il s'est baladé, ils ont été soutenir leurs alliés au nord, le 93R SF, LL, vous le voyez, hein. tout le monde est là, ils ont zéro souci, le, le plus dur pour eux va être de réussir à les soutenir sur l'autre front euh, le, le 1365 face au 1365, le le soutenir, et surtout, regardez, hein, au nord, il ne faut pas oublier, on n'en a pas parlé du tout, et on n'en parle pas, d'ailleurs, hein, euh, le l'alliance de Mimi les Mimi et les Vavi sont belles et bien là, eux, ils sont prêts à en découdre, ça va le faire, hein, pour eux, ils ont, euh, ils ont vraiment aucun souci de ressources pour le moment, puisque ils ne se sont pas battus, il faut que ça s'affiche, ils ne se sont pas battus, hop là, a les serveurs lagent un petit peu, ils sont pas du tout battu si on regarde la coalition à hein, 13 milliards 5 13 milliards 4 bon ils ont que deux grosses alliances j'ai l'impression qu'ils ont un peu baissé mais ils ont peut-être rééquilibré hein. les mimi et les Vavi. et puis après si vous vous dites que les mecs c'est euh, des euh, des free players bah, regardez les membres de l'alliance hein, on n'a rien de free player on a flower of mimi et son milliard de points de puissance hein. donc ça va vraiment envoyer du lourd on va suivre ça normalement, si on regarde la date, vérifions la date de Skavka, le 1960, normalement, on devrait avoir une ouverture, on est à 23 jours, on devrait, si je dis pas avoir de bêtises, une ouverture de porte de niveau 6, courant de semaine prochaine. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire. Hein. Je sais plus si c'est 32 jours ou 29 jours, mais je crois que c'est euh, entre 26 et 29 jours plutôt Et 32 jours, c'est les Terres du Roi. Donc, euh, normalement, peut-être dimanche ou en début de semaine prochaine, on devrait enfin avoir la rencontre entre le 1534 contre le, et le 75 et le 10, les 1365 qui sont ensemble face au 1960 et au 1093. Ça promet du très très lourd les amis une nouvelle fois en plus de l'évolution de mon KVK comme celui du 1079 et du 1307. Voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo de fin de semaine. J'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude. N'hésitez.